Hey hey hey les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale sur l'actualité Disney du mois de juin 2016 où je vous révèle tous les grands événements, les choses à retenir et à ne pas rater sur ce mois de juin 2016. Et ça tombe bien car l'actualité Disney du mois prochain est particulièrement chargée. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris quelque chose à manger ou à boire parce que je vais parler pendant des plombes. <rire> vous voilà la prévenu. Allez, on se lance on va commencer notre récap des actualités du mois de juin avec la partie cinéma. Dès le 1er juin, Disney nous gâte avec la sortie d'Alice de l'autre côté du miroir. Dans ce film, Alice revient au pays des merveilles en traversant le miroir de son salon seulement. Elle va se rendre compte que le temps a fait son œuvre. et quand je parle de temps, je parle d'un personnage. Dans ses aventures, on va retrouver les personnages que l'on aime tant comme le Chapelier fou, le chat de ses la reine rouge et tous les autres personnages qu'on adore, je ne sais pas pour vous mais moi j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau film et d'ailleurs dès mercredi sur ma chaîne vous pourrez découvrir mon avis à chaud sur le film et ma critique. Si vous habitez en Ile-de-France, vous aurez la chance de pouvoir découvrir plusieurs animations mises en place en région parisienne pour les 150 ans du personnage d'Alice par Lewis Carroll. Je prends mes petites fiches pour ne pas vous dire de bêtises, j'ai tout noté par là donc comme ça je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Donc, du 27 mai au 15 juillet, vous pourrez découvrir à la galerie Art ludique à Paris les dessins préparatoires de Pei hey Acedera et Bobby Chiu, qui ont servi à faire les Cara designs, donc les designs des personnages d'Alice de l'autre côté du miroir. Du 17 mai au 17 juin, vous pourrez découvrir le pavillon des canaux qui a entièrement pris les couleurs d'Alice au Pays des Merveilles. Et pour cette occasion spéciale en collaboration avec les studios Disney, vous pourrez retrouver des expositions, des projections en plein air, plein d'animations et ça a l'air super fun. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous irez faire un tour soit à l'un, soit à l'autre ou même les deux, je pense moi y faire un petit tour et si c'est le cas je vous ferai un retour sur les réseaux sociaux. Notez bien dans vos agendas la semaine du 13 au 18 juin 2016 durant laquelle se tiendra le Festival International d'Animation à Annecy. C'est un rendez-vous annuel où les studios de France mais de l'international se réunissent pour présenter leurs nouveautés et rejoindre des passionnés mais aussi des professionnels de l'animation. En particulier, retenez la date du 17 juin 2016, durant laquelle John mousker et Ron Clémence présenteront des images exclusives de Moana. Il est donc possible que nous ayons des images sur internet qui fuitent sur Vaiana, la légende du monde du monde. J'aime pas ce nom. Hein. Je n'aime pas du tout ce nom en français donc moi j'utiliserai plutôt Moana. Je le déteste. Je le déteste Il faut aussi savoir qu'une bande-annonce a été enregistrée pour le Disney de Noël et qu'il est possible qu'elle sorte du coup vers cette période-là. Restez connectés Il y aura aussi la diffusion du Monde de Dory et également la projection de Aina Workings qui sera le court-métrage qui pressionnera Moana. Et Pour les autres studios, on pourra relever la présence de Dreamworks qui présentera leur travail préparatoire sur Trolls qui sortira à l'automne prochain. Nous aurons aussi la diffusion pour les studios Blue Sky de L'Âge de Glace 5 qui sortira en mois juillet en France. Et l'avant-première internationale de Comme des Bêtes d'Illumination qui est le studio à qui on doit les moins moches et méchants mais aussi les mignons. Les fans Disney et Pixar seront gâtés puisque le 22 juin prochain, nous découvrirons le monde de Dory, la suite du monde de Nemo qui sera donc axée sur Dory. Et dans ce film, Marin, Nemo et Dory replongeront dans le passé de notre cher poisson bleu. Et nous aurons l'occasion de découvrir les parents de Dory, certains personnages et peut-être de comprendre pourquoi est-ce que notre cher poisson bleu a perdu la mémoire. Pour ma part j'ai hâte de découvrir les nouveaux personnages qui ont l'air vraiment sympathiques sur la bande annonce et en particulier la meilleure amie de Dory qui m'a fait mourir de rire pendant le trailer. Vous découvrirez bien sûr ce mercredi-là ma réaction à chaud et ma critique du film sur ma chaîne. À noter côté people, Sia signe la chanson de fin du monde de Dory avec Unforgettable. Mon mmh, dieu mon roulet. <rire> Pour Alice de l'autre côté du miroir c'est Pink qui chante Just Like Fire. Pour les amateurs de DVD, le 9 juin prochain sortira Zotopie. Je vous invite à regarder sur ma chaîne la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur les fun facts sur ce film en espérant que ça vous intéresse. En tout cas, il y a plein de petits détails super intéressants sur ce film. Si vous n'avez pas vu ce film, s'il vous plaît, allez le voir. Regardez-le, je ne sais pas, faites quelque chose. Mais franchement, c'est une véritable pépite. Et d'ailleurs, il a fait un triomphe au box-office. Pour conclure cette partie cinéma, je sais que ça ce n'est pas du mois de juin, mais fin mai a été dévoilé le trailer de La Belle et la Bête. Le live-action qui sortira le 29 mars 2017. C'est loin hein Dans ce trailer, on découvre l'ambiance musicale, un peu visuelle et un premier aperçu d'Emma Watson en tant que personnage de la Belle. Pour ma part j'ai été clairement séduite par ce premier teaser qui malheureusement pour moi était quand même trop court. Il euh, y a pas mal de détails qui nous font penser que ce sera assez fidèle au film d'animation et donc bah, on n'a plus qu'à compter les jours d'ici mars 2017. Amis collectionneurs je dis ça je dis rien, vos cartes bleues vont flamber ce mois-ci. Un premier point de Tsum Tsum. Le 7 juin prochain c'est la série de la petite sirène dans le sac pour Lochon qui sera disponible à la vente et le 14 juin prochain nous aurons donc la série du monde de Dory avec les nouveaux personnages. Voilà, voilà. Le 14 juin, c'est aussi la date de sortie très stressante pour ceux qui collectionnent les poupées en édition limitée de Disney. Il y aura la sortie des poupées d'Alice de l'autre côté du miroir en édition limitée 4000 qui sont proposées en 974 exemplaires pour l'Europe. Nous avons donc Alice et la reine de cœur. Dans une édition beaucoup plus prestigieuse et en duo, le chapelier fou et Alice seront dans un coffret commun qui est en édition limitée 450 avec 305 unités pour l'Europe qui ne seront malheureusement disponibles qu'en ligne. Le 22 juin, ce sera aussi l'occasion de découvrir les soldes de Disneyland Paris. Si vous êtes détenteur d'un passeport annuel Disney, bon plan à noter, sachez que vos réductions passeport annuel s'ajoutent aux remises des soldes. Le Monde de Dory et Alice de l'autre côté du miroir seront les deux dernières Série de figurines Disney Infinity, le jeu s'arrête définitivement. Petit bon plan, vu que le jeu s'arrête, de nombreuses figurines ont déjà baissé au niveau du prix. Donc c'est le moment où jamais de les acquérir pour les ajouter à votre collection. On passe pour finir à la partie parc, avec une actualité assez riche ce mois-ci. Disneyland Paris, la saison Frozen Summer Fun fait son grand retour. Du 4 juin au 18 septembre. Prochain. Ce sera notamment l'occasion de retrouver le spectacle Chantons la Reine des Neiges qui a eu un énorme succès l'année dernière et qui fait donc son grand retour cette année. Pendant ce spectacle, vous aurez l'occasion de chanter avec les personnages de la Reine des Neiges les grands tubes du dessin animé d'animation qui sont cultes en français et en anglais plusieurs fois par jour en version karaoké. Pour euh, l'actualité Disneyland Paris, on peut aussi ajouter à la date du 18 juin prochain, ça a été avancé, ça aurait dû être au 2 juillet, mais ça arrive avec un petit peu d'avance. Le Disney et Pixar Short Festival Film. Oui, j'ai réussi à le dire correctement. Euh, ce festival de courts métrages sera proposé du côté de Discoveryland, là où nous avions Captain et O, Chérie Gérée Trécile et et compagnie. C'est une salle de cinéma où seront proposés et projetés en 4D les courts métrages La Luna, Mickey à cheval et les oiseaux sur une ligne à haute tension. Je suis pas complètement sûre de ce dernier titre, mais je pense que vous savez duquel je veux parler. Moi, j'ai eu l'occasion de faire cette attraction à Disney World, car elle est proposée à Epcot, euh, C'est une attraction qui, là-bas, n'a pas un énorme succès. Il y avait à peu près 5-10 minutes d'attente quand on allait là-bas. Et sincèrement, j'ai été agréablement surprise, parce que, comme je le disais, les courts métrages sont projetés en 4D, ce qui fait que la salle entière réagit aux images, vous avez vraiment l'impression d'être dans le film en tant que personnage, les sièges bougent, les lumières changent au rythme des scènes, euh, vous avez aussi le vent, l'eau, c'est vraiment vivant comme projection, c'est pas comme, euh, comme au café Hyperion, attention j'ai rien contre le café Hyperion mais c'est vraiment une expérience différente que personnellement j'ai beaucoup apprécié et ce que j'ai aimé par dessus tout c'est le fait que dans les files d'attente de l'attraction à Epcot, on est une présentation de l'histoire des courts-métrages chez Disney et chez Pixar. C'est vraiment instructif et je croise les doigts pour qu'on ait ça chez nous. Espérons que ça redynamise aussi un petit peu la zone parce que, avec la fermeture de Star Tour, c'est vrai que c'est pas très vivant de ce côté-là peut aussi parler des parcs étrangers puisque le 16 juin prochain, et c'est une date historique pour les fans Disney, aura lieu l'ouverture officielle du Shanghai Disneyland. Le parc est déjà ouvert depuis un petit moment en soft opening, of c'est-à-dire que c'est ouvert pour certaines personnes privilégiées mais pas au grand public. Et donc il y a pas mal d'aperçus des attractions qui circulent déjà sur les réseaux sociaux et sur YouTube mais l'ouverture officielle aura lieu le 16 juin prochain et je pense que ça vaut le coup de vraiment jeter un coup d'œil aux réseaux sociaux et à ce qui sera diffusé sur la toile parce que ça promet d'être un moment vraiment magique le parc Shanghai Disneyland contient énormément d'attractions inédites qu'on ne retrouve pas dans les autres parcs c'est vraiment un must à voir je pense. On peut aussi parler de Walt Disney World qui accueille ce mois-ci plusieurs spectacles différents Animal Kingdom qui est présenté depuis le 28 mai dernier le spectacle The Jungle Book Alive with Magic qui est un spectacle nocturne diffusé sur Discovery River inspiré des images du live action Livre de la Jungle ce que je trouve personnellement super bien trouvé parce que l'adaptation live du Livre de la Jungle est très récente et en plus de ça c'est des personnages qui sont très réalistes, qu'on pourrait très clairement imaginer croiser dans la jungle, du coup ça colle parfaitement à l'atmosphère du parc je pense. Du côté d'Epcot, les sœurs d'Aranda débarquent au pavillon norvégien puisque le 21 juin prochain ouvre l'attraction Frozen Ever After qui est une attraction sur bateau où euh, les guests pourront embarquer et découvrir certaines scènes du film, notamment la montagne de glace faite par Elsa ou la vallée des trolls. Le 17 juin prochain, dans l'attraction Turtle Talk Week qu'on peut comparer de notre côté à l'attraction Stitch seront ajoutés les personnages du monde de Dory ça permettra de nouvelles interactions avec les guests, je trouve ça vraiment super comme update, j'espère que euh, de notre côté on aura nous aussi un jour ce genre d'ajout, notamment peut-être la possibilité de parler avec Lilo et de rencontrer plus de personnages plutôt que uniquement Stitch au Magic Kingdom qui est euh, le parc principal de Walt Disney World et qu'on peut comparer à notre parc principal de Disneyland Paris bien qu'il soit quand même plus petit. Le 17 juin prochain sera proposé le spectacle Mickey Royal Friendship Fair qui remplace Dream Along with Mickey dans lequel Mickey, Dingo, Donald, Daisy et Minnie pourront danser et échanger avec les personnages de la Princesse et la Grenouille, Réponse et la Reine des Neiges. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais j'ai oublié des actualités Disney qui pourraient être intéressantes. Ça m'intéresserait vraiment de voir euh, si j'ai zappé des choses importantes. Dites-moi aussi si ce rendez-vous vous plaît, si vous êtes content d'avoir l'occasion de découvrir ça chaque mois sur ma chaîne. Et euh, en attendant de prochaines vidéos, je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne. Bye Abonne toi